Et bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Mario. Because, course, you know you know, Mario parce que vous allez comprendre tout de suite. En gros là je vais faire une vidéo spéciale pour Mario. Parce que je suis le 9 mars et demain nous sommes le 10 mars. Et le 10 mars il se passe un truc, c'est que en fait le 10 mars c'est la Mario Day, donc ça veut dire que Mario so c'est le jour de Mario, alors du coup pour aujourd'hui le 9 mars c'est le marché en. tu te dans oui, ta chaîne tout il y a deux semaines alors que oui non, il y a deux semaines et là c'était avec des flingues alors, alors que là c'est le jeu normal alors pourquoi je ne fais pas sur la NES et sur la suite sur la super Nintendo parce qu'en fait je joue, remake, je joue au remake je joue au remake il y a, il y a je fais, des fichiers de sauvegarde et on, on le fera euh, quand on est dans 10 minutes hein. donc euh, non. Non, on va dire que 10 minutes c'est passé bon, euh, pour les premiers jeux marion on va faire euh, 5 minutes c'est pas du favori est, donc, quoi quoi quoi okay. voilà, voilà c'est bon parfait donc à la fin ce sera de la déesse pour moi jouer donc euh, on va faire tout on attendre pendant un moment je Alors moi je me retrouve dans mario flingue là qui fait un... pour rep, je vois c'est fini ça et euh, le gore est parti donc là je vais monter tout en haut 5 minutes allez 5 minutes pour les jeux de dés parce que ça me parce que sinon ça va être un peu long pour enfin, les jeux de dés voilà et les autres 5 minutes pour tous les jeux Mario que je vais tester aujourd'hui donc ce sera pas peut-être une heure mais euh, genre je la ferai euh, la vidéo sortira façon, je mettrai un poste euh, pour dire que demain il sortira pour le mar voilà. ou alors je ferai fais... rien du tout comme ça euh. bon en pas savoir si la vidéo sort ou pas parce que, une vidéo comme ça, parce que là je suis pas en direct en fait, donc euh, je pas ça sortira bientôt sur YouTube. J'ai pas de Twitch, voilà. euh, je pense que je crée jamais un Twitch. Wow, alors c'est pas un live. Alors, oui, on pourrait croire la vidéo en plusieurs parties parce que pour moi là mon enregistrement va s'arrêter en plein milieu justement quoi on joue 5 minutes par chaque jeu donc là à 5 minutes je quitte mario bros 1 et je vais dans mario bros The Lost level The Lost level c'est pareil je... je fais ça euh, je, vais... je vais attendre à la chance que... Euh, je sais pas si je peux le je pense pas. Ah ouais, d'accord on perd tous nos power-up, oh, ok très bien. Euh. Pas... La Game Boy c'est après, euh... après la Nintendo 64. Donc... Dans tous les jeux, tous les jeux je vais faire en. Monde 5 Ah bon bah on va s'arrêter là pour Mario Bros On va s'éviter ouais. 10 minutes on passe à Mario euh, américain de -Bros. Voilà hop c'est parti donc à chaque fois genre j'avais créé un nouveau fichier, mais je, je testais un peu pour voir comment je le jeu. Ouais, alors donc ça je j'ai raté mort, je enfin, si je meurs, pas grave. Bon, je donc, je, bon, déjà, le montage, je vais vous dire un truc... Bon, ouais ouais ouais je un ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais faire sur mon téléphone. ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais alors, de mon ordinateur je vous mets la vidéo sur l'ordi et puis ça y'a aucun problème donc voilà donc à 10 voilà va ouais tu joues pas longtemps à tous les jeux normal faut pas que ça fasse trop longtemps non plus Ça arrive à tout le monde de mourir. Hein. Dans les jeux vidéo, on a une deuxième chance. <rire> ok. Une troisième <deuxième> chance. <rire> le hard gamer dans ce jeu, c'est bon. Mais oui, je cours. Ça passe pas. Et je cours pas, ça passe. On a quand même sens. Tu si, sais, je cours. Voilà. Ouais, c'est au poil de... poil de cul, pardon. Mais c'est vrai. à ce jeu je parle toujours pour le jeu j'ai de plus pour le jeu pour j'ai pas été à jeu Game Over ok pour le encore plein d'accord donne... ah, ah, jeu jeu jeu pour De la même manière j'ai trop eu ta ça fait pas encore 10 minutes non enfin, 53 minutes ça fait pas encore 5 minutes pour chaque jeu de base je voulais faire 10 de base je voulais faire 10 minutes pour chaque jeu stop oh je me suis dit non ça va être trop long oh. non j'ai dit non oh, puis non ça va être trop long Et alors du coup oh, ouais, alors du coup je dis ouais non on va pas faire trop long ici, mais... non mais là je viens de passer à travers on est d'accord <rire> Mario t'es d'accord oui on est d'accord oui tu viens de passer à travers la plateforme là il a pas de dents du coup je, je dois faire l'enfer ok ce jeu c'est une compilation de mort c'est pas possible en fait mais je pense que je continue tant qu'il n'est pas 64 euh, on va faire 10 minutes comme ça parce que Mario 64 je vais pas jouer trop longtemps je être triste pourquoi c'est mon mario préféré donc euh, okay. alors si vous voyez pas ma prochaine chance c'est que, que j'ai pas réussi à émuler sans blague sans blague le PC est assez puissant pour émuler de la gamecube je plus quand même parce que j'aurais bien voulu faire des jeux mario sur la gamecube mais le problème c'est que c'est que euh, c'est que en fait le PC ben, c'est que ah, c'est tout c'est comme ça alors je voulais faire Mario Bros oui aussi mais gaffe autant aussi mais sauf que bah ça me fait plus penser bon bah attends dans le tuyau bon j'aurais fait deux niveaux dans ce dans ce jeu de merde de votre Mario Bros deux normal bon je peux commencer ah, un j'ai un upsuite ah, okay, hein, euh, donc ouais donc là allez dépêche toi je peux commencer le niveau niveau 3 mais j'arrêterai en plein milieu parce que voilà raison suis 40 je vais commencer déjà bon, je meurs <rire> une dernière vie passer 5 secondes c'est bon non voilà. Merde. Merde. Alors ah, je perds du temps. avec qui mmh. Oui c'est Mario euh, vers la fin. Tout on fera les Mario RPG. C'est-à-dire Mario euh, passeur. Voilà. pas Mario. Ah pas ouais. Mario, on va voir Mario. Donc là à 15 j'arrête toujours et je vais à marie bros 3 et c'est le même dernier euh, jeu Mario bros 3 de, de cette compilation donc on passe au prochain émulateur parce qu'en en fait là j'ai euh, économisé du temps parce qu'en en fait, en fait, en fait en gros euh, ces jeux sont sur des émulateurs différents or là vu que j'utilise la compilation je peux jouer à ces jeux là sur un seul émulateur donc je vais pas utiliser d'autres termes, même si Mario All Stars, c'est un jeu à part entière. Mais en fait, ça vous juste les jeux normal de Mario, le, le Mario 2D en fait, qui a eu, que ça au Japon ou chez nous, pas. Ok, donc en plus ce jeu, j'ai jamais joué, à part euh, quand j'ai testé. Les, oh, euh, euh, j'aimerais bien aller dans tous les jeux, Beaucoup plus. Ah m'a donné un cuiriette Donc ça c'est comme dans Mario 64, euh, Mario 64 Dans Mario Odyssey, ou pour gagner des, des trucs, il faut. en like. enfume Mario. Ok c'est bien. Donc là je pense okay. alors donc les fruits là, enfin euh, les légumes il y avait, tu peux pas les prendre quand tu veux. Désolé, attendez. Non mais non, je peux pas attendre en fait. Alors donc là je.. Quoi euh, voilà, euh mon ordinateur il a fait je sais pas quoi là, je suis dit, merde Ok donc là je vais gagner un point de vie. ok super. Donc, je... ouais je connais un peu le jeu ouais, un peu ouais Alors d'où 12... j'aimerais bien terminer ce niveau quand même <rire> Si ça vous dérange pas vidéo, vous Alors logiquement je devrais pouvoir monter sur cette belle voilà, hop. Après c'est Mario Bros 3 donc là on va faire déjà euh assez loin oh, putain je, buter, je... Ah, il m'a donné un car mais j'en je ai pas besoin hop hop j'aimerais bien terminer un niveau sur ce jeu en vrai ce jeu il a l'air sympa et tout j'ai jamais joué à celui là de mario j'ai jamais joué enfin, en, c'est rare que je joue à des jeux 2 dés comme ça de l'époque du couteau à la DS euh, à la 64 et tout pas mais par contre j'ai jamais joué à ce jeu pour de vrai j'ai jamais joué enfin, J'ai testé. De... 2-3 fois mais genre euh, les, les tests euh, j'ai pas vraiment euh, j'ai tué la bonne tête pas, je viens, je viens, je viens, j'aimerais bien terminer le niveau parce que à 15, 15 minutes de la vidéo, je, je vais aller sur Mario World 3. Ok donc là j'imagine que je te bosse. Derrière ces musiques là, que vous entendez là, en arrière plan, si je pars pas vous l'entendez. Et eh bah ben, en fait ces musiques là sont reprises dans Mario Mario le dessin animé voilà. Ouais ouais c'est des musiques prises dans... dans le dessin animé Et ça c'est plutôt cool le dessin animé j'ai déjà regardé mais je l'ai pas pour, pour finir non plus Ah oh, merde j'ai raté J'ai pas pour finir le dessin animé J'aimerais bien tuer Gordo avec Ouais ce jeu il est pas compliqué Voilà qui se passe encore Il est là voilà. Mon PC, il doit faire des conneries à côté. Ok, donc il est mort. Donc ça c'est cool. L'autre une clé, je il une sorte de clé. Ok, il reste une minute, enfin, cinq minutes Georgie. Alors. Hop, oh, j'arrête du moment. Non. Ah dommage, ok, ah oui des petits mini-jeux comme ça, c'est plutôt cool ça Vas-y j'en rejoue Luigi. Alors, on va jouer au Luigi. Alors qu'est-ce que c'est -ce que ça encore Quoi Voilà ouais, c'est population de merde. Ouais, on va jouer Todd, ouais. Normalement c'est pas un Todd bleu. Ils ont changé sur Zodiac. Bon voilà. Bah on ouais, ils ont changé Todd euh... Pas trop... Ouais non mais c'est impossible de le Bon je pense qu'on va attendre ici, on va. Oh Mario. <rire> je teste les persos. Hein. Ouais on n'aura pas le temps de de faire ce niveau là donc on va quitter, save et continue. Non save et quitter Ouais je me crois trop dans un, dans, un, un dans... dans une vidéo normale de Mario alors que pas du tout. La première partie D'accord fait le tour en fait. Donc là on va jouer à Mario Bros 3. Troisième opus de, de Mario en fait euh, voilà on a fait deux merdes j'ai perdu le déjà à 20 on arrête ce jeu et on passe à euh, la console suivante sur mon ordinateur je vais regarder ce que c'est On qu'on soit déjà la 64 alors bon après ouais mais je peux faire des consoles à l'envers en hein, contre Non Ah oui je sais ce que je vais faire. En gros, normalement là, il nous reste Mario World. Le problème, c'est sur un autre émulateur, évidemment. Voilà, c'est sur la Game Boy Advance. Donc on va passer à la Game Boy Invent, coup... <rire> je, ouais, je me suis donné un temps à partir pour faire ces jeux-là. Voilà. Sinon c'est pas drôle quoi. Sinon on pendant 4 heures. Euh à Mario et c'est pas drôle quoi <rire> non mais je peux pas faire changer de jeu comme ça oui ça va être rapide 5 minutes pour chaque jeu mais bon voilà moi c'est 5 minutes c'est pas, oh, pas, oh, pas le cas ok il me reste encore 4 minutes ça va. Oh, bon, bon, pas... alors oh bah ça passe alors vraiment je sais pas passer que le coup de queue, de queue je sais pas comment placer le coup de queue mais... oh, tête, on avait fait un jeu d'horreur sur ce sur ce jeu c'était tout euh, too late ah, sur ce niveau là mais le niveau -là, il était vide il dit a tout déglingué j'en peux plus avec ce bouton après c'est un Game Boy Advance. ah non mais, mais la NT264 elle passe pas avant ah, je sais plus. Parce que Mario 64, ça en 1996. Ah mais non. Euh, en fait, je vais faire un truc, c'est que... Ça. Non, en fait, je vais faire un truc. Je vais faire Mario World qui sera dans les mêmes consoles que Super Nintendo. Euh, on va changer des matins on va sur la Game Boy Invest, sauf qu'on va faire que Mario World et ensuite la Game Boy Invest, on va revenir plus tard pour faire les autres jeux. Ouais. Oh, parce que ils sont sortis après Mario 64. c'est ça que je te dis, merde, non, il faudrait que je fasse ça avant, et ça après. Alors du coup, je vais faire Mario World avant. Ensuite, je vais retourner sur la Nintendo 64. Alors voilà, bon Mario, voilà, Mario, World, ça va coller avec, euh, je vais le coller avec machin. Euh, ensuite, je vais faire. Euh, euh, ensuite, je vais faire. Euh, 64 et puis tout les jeux 64 parce que les jeux 64 sont sortis avant la oh, Game Boy Advance alors du coup les jeux Game Boy Advance même de Mario sont sortis après la Nintendo 64 alors du coup je vais faire la Mario 64 avant voilà. mais Mario World en fait j'ai gelé Mario World sur la Game Boy Advance alors du coup sur la Game Boy Advance 2 secondes et 5 minutes et après je vais jouer à Nintendo 64 c'est comme ça que je devrais fonctionner ouais, alors ouais, je vous explique ce que je vais faire parce que sinon ça va être. Je... Non mais non nécessairement je suis fatigué aussi d'escue de ce que. Putain j'ai fait des... deux niveaux. Ouais 5 minutes, pour moi 5 minutes, genre c'est. Ouais, Ok ça c'est bon. Ah, ouais. Oh non, excusez-moi mais. Ok. Ah, oh, fils de pute, pardon. Ça se cherche automatique. Ok, oh putain, c'est une boule. Je te bouge pas. Je rends mais sauf que je suis vivant ou... Ok, je suis en je vais bientôt arrêter là. Soit je meurs, soit j'arrête. En plein milieu du chemin. Pareil, je bon. Et putain, j'en ai fini avant. Bon, on se retrouve sur la gamme à une donc là c'est le dernier jeu donc là on se dépêche 5 minutes hop on fait le A ah, ah c'est chaud ça que de scène. donc là on est sur la version Game Boy Advance mais c'est le dernier jeu de la Super Nintendo on va voir voilà yes. okay, un peu. Non ça c'est vraiment extension de Super Nintendo. Allez défendre on... on va dire dehors. Alors. Wow Pardon. C'est pas grave, oui. de faire un, un Celle-là va durer 5 minutes, ai la les gars. Euh, je la récupère la vie je sais pas pourquoi des fois je, je crois qu'il y a le, le les, à chaque fois premiers... il voilà, est promis qu'on va le faire voilà ça dure genre, 50 ans. non parce que je suis mort en fait sans mourir il dure 40 secondes c'est mmh. la première fois que je dois en voir non mais en fait il y a plein de jeux Mario que j'ai pas joué en mon enfance. Arrêtez de faire ça, franchement je devrais Je fais ça, le temps il est cool. Il est cool encore plus vite. Pourquoi tu jettes pas Yoshi Je un criminel. Ah il y a des chiens criminels. En tout cas je suis alors là, je... alors on peut jouer à Luigi, sauf que je vais pas jouer à Luigi parce que ce serait la version Advanced du coup que je présente. Alors moi, je vais juste présenter la version, la version Switch, euh, euh... la version Super Nintendo et la version NES. On va pas y jouer. aujourd'hui. Enfin, la version Game Boy Advance, on va dire que là, je suis pas sur la version Game Boy, que je suis sur la version. Après, moi je vois à la Nintendo 64. Ça C'est le dernier jeu euh, de la trilogie de Super Nintendo. J'ai fait juste avant. J'ai ça en petit à petit parce que les Nintendo ne montrent pas tout. Bon. Oh, ça va, je l'ai pas tué catch Je suis que à 3 minutes, je vois encore. encore. Yoshi il m'a tiré beaucoup de fois la langue. Je tout, tout de suite. Okay, j'ai eu peur. mais Yoshi est pas mort Moi je le tue pas J'ai pas encore sacrifié Bon là je C'est au que je le dis que je le sacrifie quoi. Le, le, le, le tain, hein, des fois. J'ai l'impression qu'en fait ce jeu est beaucoup plus dur que vous le voyez. L'autre level c'est plus dur que vous le voyez. Je ne l'ai même pas fait de. Ok, il reste plus de minute et après on a un enfin, autre enregistrement. C'est pas vraiment un nouveau jeu. Ok, j'ai une double fleur de flower. Oh non ben... Oh Ça va Pour toute bon, j'arrête comme ça hein Rien à foutre En fait pour ce jeu non, je vais quand même terminer le niveau parce que je suis lancé dedans. Mais sinon j'aurais arrêté. Hein. Non mais enfin il me marche sans qu'il Aussi doux on a ah bah finalement, j'aurais terminé bien à Bon, Enfin, presque à temps. Bon, je regarde pas le jeu. Ouais, ah, je me suis trompé des minutes attends, bon, après, Je vous avez Ça fait des bruits bizarres. Bon, on va s'arrêter là pour Mario World. Donc, on se retrouve sur la Nintendo 64. Sur la dernière console. Et donc. Donc, là, on est sur la Nintendo 64. Donc c'est parti la Nintendo 64, ah, bon, me la meilleure contre que j'ai jamais fait. Donc on va passer à la queue de scène. Mais... Ouais c'est bon. Alors, on passe à la cutscene en on... contre. <rire> Quoi Ah non mais c'est le meilleur truc la on La compte scène. Oh, la queue de scène sur Mario 64. Ça arrive la hein, 64 DS. Oh putain j'ai envie de à jouer sa minutes à, à Mario64 là, on va faire des trucs de ouf. j'en ils pas perdu temps hein. rien. Moi, je préfère tout passer parce que c'est le premier jeu en 3D donc le premier super long à démarrer donc je fais ça comme ça on arrive directement dans le feu, le feu de l'action, c'est pas bon que je fais ça, <rire> bon non, il arrête franchement, oh là bah, alors en 5 minutes qu'est ce que je peux faire, ah ils ont trop joué toute la journée à ce jeu là, sur la vidéo, que faire une vidéo sur Mario 64 sauf que euh, non, c'est pas 2064, c'est pas l'anniversaire de ce jeu, c'est le jour de Mario demain, donc alors du coup, on va faire ça. Alors bien sûr, évidemment, j'aurai pas tous les jeux sur la vidéo, euh, c'est logique parce que déjà bah euh, mon ordinateur est assez puissant pour faire tous les jeux, genre. Oui c'est ça. Sur tous les émulateurs et surtout sur euh, comment sur tous les émulateurs et surtout. les émulateurs, que j'avais gardé. Euh. Putain euh... vraiment Je ne vous rappelle plus ce que je voulais dire. Surtout les émulateurs, Anal... <moves> surtout les émulateurs les émulateurs les émulations. Surtout les émulateurs. Bah les émulateurs Dolphin et tout ça, je peux pas les utiliser parce que mon PC est pas assez puissant. Et surtout, euh, ils prennent beaucoup de place. Donc je rappelle la place qu'ils prenaient, je pouvais, je pouvais pas tout faire en fait. voilà. Bon les jeux 64 ça va ils prennent pas de place sur l'ordinateur et que le jeu il marche à 60 FPS bah ça c'est cool hein déjà Tu sais, un peu plus non mais voilà Ensuite on va jouer à la DS mine de Mais non mais après on va jouer à un nouveau style de Mario Et oui, oui, oui Tant, à tant à toute Je vais jouer à soit Mario parter Air ou Mario Kart ça dépendra des, des jeux que je voudrais faire. Pourquoi, pourquoi ça arrête comme ça C'est mon PC qui doit faire des trafics derrière. Euh, mon PC doit faire des trafics de drogue et donc il arrête mon jeu pour regarder ça. Il faut que je Alors, il veut que j'arrête le jeu parce que c'est du anti-piratage pour ça. C'est pour ça qu'il bug mon PC parce qu'en en fait c'est du anti-piratage là. Il n'arrive pas à arrêter dans 64... Euh parce qu'il est trop pas assez puissant pour le... PC alors du coup il arrive pas Non non, il, il arrive à euh, pirater parce que là, il y a ce qu'il arrive. On va dire non c'est trop lent tu peux pas jouer c'est mal. Bon j'arrête de dire des conneries ah, assez grand ce oh, truc. Oh mais là euh, cette étoile est pas drôle parce que... Bah, on fait une F1 comme je fait et en plus je pourrais attendre une, une minute. Une minute trente comme ça. Donc là faut attendre je je crois pas on perd des secondes vous <rire> permettez hein, franchement <rire> c'est pour parce que là on n'a pas trop euh, trop de solutions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait effectivement parce que donc j'en masse les le temps normal voilà comme ça là, je serai à 4 minutes donc euh, vous me remercierez plus tard voilà. Hop. les animations tout ça je les passe à vitesse grand V parce que voilà alors ah faut que j'aille là-haut Donc il me reste une minute pour ce jeu Oh non pas une minute Oh y aïe y aïe y y Bah là en fait faut juste que j'aurais fait trois étoiles en même temps ce jeu et Pour faire une étoile un truc comme ça C'est un petit peu plus long Alors Ah mais là c'est les pièces rouges Bon Je vais pas vous faire attendre non plus je vais lancer une étoile et puis voilà C'est pas grave voilà. on va faire une étoile rapide hein, qui dure 20 secondes. Je pense notamment à la glissade de la princesse. Allez allez dépêche toi Mario, dépêche toi hop Ouais j'ai trois étoiles blablabla, bla, bla, bla. on va faire la glissade de la princesse pour terminer. On va pile le temps. 40, 50, 40, 60. Merde. Merde. Donc là c'est une, une, une animation. On passe tout ça. Hop là tête elle... ouais bon on fait une minute de plus c'est pas ça pas... voilà, minute... bon bon voilà donc ouais <rire> ah, bah non donc on va s'arrêter là pour son 64 on passe à notre jeu on va passer on va passer à bon ah, oh, je l'ai là là-haut Ah merde je l'ai pas là non mais si je marque Mario euh, euh... Voilà Ouvrir Tain. Bon, le truc chiant, c'est que là, je vais faire plusieurs morceaux de la Nintendo 64 parce que quand je change de rom, bah, le jeu, il veut pas... Ah non, moi, je veux pas rester genre normal Par contre, là, on, on fera un petit peu plus longtemps, on va, on va faire une coupe. Voilà, on va faire juste une coupe, voilà. On va faire un petit peu plus longtemps que les 5 minutes, parce que c'est trop trop court sinon on va faire une coupe une course et lui, oh non enceinte <rire> là non on va faire donc finalement bah, j'ai fait Mario Kart en premier je dis, euh, on va faire un Mario bon une connaissance de Mario Kart faut faire le euh, grand score donc, faut être le premier évidemment c'est nul ça bon là je suis à la version européenne donc le jeu est beaucoup plus long que la version américaine j'ai pas grande différence ok je vais éviter de faire les dérapages parce que c'est ça qui me fait perdre en fait <rire> c'est le Mario Kart est plus dur que j'ai je... ok je peux pas comment on balance les jeux, mais oui. ok comme ça okay. par au monde alors donc là est-ce que je peux écraser les gens les gentils euh, les tout petits même ah ouais <rire> je peux écraser les gens sont trop bien ils sont tout petits évidemment Ok je me rattrape on a deux fois deux jeux Mario Kart, on a Mario Kart, celui-là et Mario Kart, ah non on a aussi euh, super circuit la version Game C'est qu'elle quelqu'un qui a l'air de <rire> ah non merde c'est moi qui l'a dit okay. Non mais je n'ai pas joué je vois Mario Kart 64, hein. j'ai jamais joué à ce jeu donc euh... pas. C'est même pas vrai, t'as fait Mario carte un peu même. Ah oui, c'est vrai. <rire> Il n'y a pas beaucoup de son. <rire> c'est logique, sinon on t'entend pas parler mon gars. Faudrait peut-être acheter un micro mon gars. Pas forcément pour parler mieux mais pour un meilleur son. quest ce que en fait, non. Ouais, parce que là ça fait déjà deux minutes de la course qu'on est donc euh, de la première course ou ouais, au pire on termine pas la coupe pas... non mais non mais si si on va terminer la coupe que tout soit dernier ou premier non <rire> non dans ce jeu on peut pas être dernier ouais, ouais. trop cool mmh. non mais ça c'est nul par contre quand je change de barrière à trois ah, je crois que non j'ai que Mario Tennis en fait sur moi. Il est Mario Tennis et c'est tout. Bonk. Quel monde brûle. Oh Yoshi. Oh mais quel con, j'ai foncé sur Yoshi pendant que au même moment qu'il avait fait, fait la carapace. Oh, est-ce que je vais rattraper donc et Oui, est-ce qu'il est trop con. Parce qu'ils m'ont donné une étoile Alors j'étais deuxième mon gars Donc là, 3 minutes. Que... on en vrai Mario Kart on en fait juste une coupe. <rire> euh, une course. Voilà. Bon, on a joué 3 minutes sur ce jeu. Ah, parce que ça va être trop long J'ai pas envie de faire une coupe. Euh, kart, en fait, voilà. Je vais terminer une course. Euh... Seulement une course voilà 4 minutes pour ce jeu c'est très bien on va voir si euh, mario on joue à papa mario mmh. today hop ça Bob blabla on va faire end oui désolé aussi pour les, les, les trucs de on passe à la cotiennet Mario call, Michael Ouais, Mario pas peur c'est long à démarrer bah, Mario j'ai l'air pour toi, ok ouais. bah, En plus c'est de l'anglais donc <rire> je vais pas vous faire lire l'anglais Donc là on va commencer à trouver avec tout le bordel Là aussi. Ah non aussi oh, Ah mais non parce qu'en plus c'est eux qui vont Ah mais après on se fait attraper par Papa Mario Je vais vous montrer quand même qu'est-ce que c'est Papa Mario moi je vais t'attendre ici, hein, pendant que tu vas chercher la princesse. Il n'y euh, a que moi qui ai de rencontrer. Hein. D'ailleurs, tu mettras... Hein. Alors si j'accélère le temps, c'est normal. Hein, parce qu'en fait, papa Mario, c'est un jeu bien, mais loin à démarrer. Non <rire> oh, Mario. Blablabla, blablabla, puis tu t'es couilles. Bon elle est comme ça. du coup bizarre appareil pour me voler, pour me soulager en fait. Non, <rire> je rigole. Donc... Oh, oh, oh. Oui c'est des jeux 3D ça s'est sorti avant le Game oh, you're, you're right. en Suisse, est la Game Boy White Ensuite c'est la Gamboy Vance et ensuite c'est la unité DS qu'on va faire et ouais quelque chose de content Oh Mario Je vais m'affronter Pas de souci Donc là on va faire le premier combat Donc là je passe plus là ça tout euh, jump, alors voilà. je peux rien faire pour l'instant. En fait, là, on oublie de se faire buter en fait par Bowser. En fait. euh, bon après il va dire oh, j'en ai marre, bla bla bla. Mais après tu me feras plus mal. Parce que pas inquiété toi. Il y a des morceaux pour chaque chien Ah 3 dégâts, ah, ça va plus jeter. Il y en a quand Ah, oh, mais pas obligé Ah, ça fait que deux minutes en même temps j'ai passé tout Ouais, ce jeu j'ai je déjà fait effectivement je m'en rappelle plus je vais voir wow. le rituel des... c'est vrai je l'ai déjà fait ce jeu c'est vrai Ah c'est des cutscenes, hein. c'est pas très bon, on va faire une minute de plus Juste pour ce jeu. Euh, ou pas. OK. Je peux encore jouer le temps que... Ouais mais cette partie là, ce sera que du dialogue et tout, ce sera nul. Oui, c'est vrai. Non, ah, déjà Bien! Ou alors je, je reste euh, en accéléré. Ouais, parce que, ouais, mais papa Mario, c'est bon, de est, long, il est en Mais, bah, en fait, je viens de me rappeler qu'en fait, euh, bah, je, je l'avais déjà fait en fait. <rire> je suis désolé. Mais euh, bon, comme ça, écoute, euh, je suis vraiment désolé, je comprends Ok, donc, bon, <rire> wow. alors, euh, je m'en vais. Alors, je vais parler à personne, <rire> au revoir. Non, non. Je vais aller euh, Monsieur voir Monsieur vieux, on voit. <rire> mm. Donc il faut parler à quelqu'un de spécifique. Sauf qu'on va bientôt s'arrêter là en fait pour euh, la vidéo, enfin, vais, pour pour pas perdre ensuite on, on ira sur les gars. Mm. On peut, peut aller sur euh, voir Monsieur, euh, monsieur vieux sur son balcon. Ah mais non il est là Monsieur vieux. Ah peut-être parler à Gumba. Ou bon, alors je fais 6 ouais, minutes pour ce jeu. Ouais oh, Mario. Ah oh, Mario Ah pardon Oh t'es réveillé blablabla Ça se concentre plus sur. Ah On oh, faut parler au vieux là. Ah enfin, il faut vieux, qu'un merde. Ouais je fais une minute de plus ça, normal. ce jeu c'est le moins intéressant ouais ce sera le moins intéressant je m'arrête là à 6 minutes on va se regarder tout de suite en fait ouais ah, désolé on a fait qu'un combat et puis on a que discuté donc on va s'arrêter là pour Papa Mario bon. en plus le pire c'est que je baisse la vitesse accélérée <rire> Ah oui, on ça va là pour la Nintendo 64, on passe à la l'as Advance. Donc là on est sur un nouveau jeu Mario que j'ai jamais fait auparavant. C'est bien sûr Mario Tennis. Donc on va faire un match. Alors... Là, là, là je ne crois plus en compte le temps. Je m'en fous, c'est single. Alors, on va parce que ça va donc là on va faire un match genre normal et puis... Voilà. Alors Mario 7. Donc là c'est une version européenne que tout à l'heure. Pareil. Enfin je suis sur émulateur alors du coup c'est bugué. Je commence bien. Ouais les graphies sont un peu chelou. Bah, en fait il y a des carrés noirs partout. C'est un peu bizarre c'est vrai. Oh oh voilà, on va éviter ça Fault What Ah non, évite okay. Mais Luigi, qu'est-ce que tu fais Qui bouge plus Oh là Game Mario. Il y a un point. Oh non ce côté. Oh ce <rire> oh, match il va hyper vite. Mario Tennis et ouais. Je me demande ce qu'il va faire du jeu. au que... Il a deux points aussi. C'est nombre de combos ah, à côté. Là, en dessous, là, c'est mon nombre de combos. lui Il a fait trois combos. Par contre, là, c'est. Gagné. Dutch. gagner Mais c'est parce qu'en fait, c'est lui qui sert. Et le service c'est beaucoup plus fort que des frappes normales. Alors, oh yes, je gagné ah non on a tous deux carans et voilà j'ai fait un smash mon gars ah j'ai gagné un autre match elle est parti euh, ring shot c'est quoi le ringshot moi oh, j'ai envie de faire plusieurs jeux Ok, c'est parti Mario, let's go! Versus ce machin chouette. Ah! Bien. Donc on a des rings à shooter. Celui qui shoot des rings. Alors en fait, si on, on touche des rings et en fait on marque, on gagne beaucoup de points en fait. J'imagine que c'est ça. Oui, c'est. Ah, ah d'accord. Ah ouais. D'accord. Ah mais de toute façon, je trouve bien. Bah, par contre, si je fais une double faute... le. Oh yes bien yes. joué ça sert à quoi les rings en fait mm. je, je touche pas au joystick quand je fais le service parce que sinon j'ai marré le trou il faut dire oh, <rire> genre il jeté comme ça genre normal mais je vois pas si elle passe au dessus du filet ou en dessous sur le filet ok très bien j'attends de perdre on hein, est obligé de tirer sur ton adversaire. Bon que j'ai perdu. Hahaha. C'est mauvais. Non mais bon. ah bah oui, j'ai déjà m'arrêter là sur mon tennis. Et hein, ça va vite. cinq minutes Option. Par contre, désolé pour les bugs de graphisme. En fait, okay. je, je suis pour rien pour ça. Franchement, je suis pour rien parce que bon on va changer de c'est parce que je sais pas de graphisme c'est <rire> tout et donc là non. et donc là on est sur la gamme en on commence par super star saga et ouais donc, alors New game on va faire tranquille on va lancer genre normal Ah donc là j'ai mis le bouton pour euh, passer tout. Ce jeu je l'avais déjà fait une fois dans cela. Ok. Donc là on va commencer un combat contre.. Bien. Mario non, yeah, bien, mais, mais, mais, mais, mais. Mm. De toute façon, on peut pas mourir. c'est bon, j'ai réussi à esquiver. Ah voilà bon. d'avance euh, rapide les anglais hein. Ah ça c'est chiant. Hmm. Euh j'ai pas le bouton AV pour le dire pour hey, côté. Eh, que je... Passeport. Appuie sur C. Okay, Ok donc ouais je parle pas depuis tout à l'heure mais hey on a le baril On fout je fais le combat même si ça c'est terminé Sur Super Mario Super euh, Mario Kart Super Circuit, donc euh, les courses sont moins longues, j'ai l'impression que ce soit 464. C'est parce que ce 4, les jeux. Merde. Non, non. non. Pas Pitch, euh, je veux pas Pitch. genre avec Pitch. Mario. les courses sont moins longues dans ce jeu, de toute façon. C'est bon. Mais ce qu'il veut, le... non, il va plus ce qu'il veut. Bon, c'est comme Mario, même si je vous Ok d'accord. Chante. Comment ça se fait Pourquoi j'ai que des carapaces euh, vertes Vertes oh, Voilà. Bon. c'est c'est pas. terrible. Qu'est-ce qu'on fait t'as pas droit de garder une carapace. Ouais, à peine une minute de Ah euh, non, mais tu dois cliquer euh, instant, sinon, euh, non. Voilà, ouais, je suis troisième. Une minute trente. Ouais, ça va. Oh, pas très long ah bah, alors on va ouais on va faire une coupe pour ce jeu de leur, de leur besoin. trop pas assez vite euh... reste calme ok on va pas de regarder les pas. Pour ce jeu il est beaucoup plus court au niveau des courses, on va faire, on va faire la coupe on va faire la coupe on oh, voilà dans carte ah, 54 c'était vraiment très lent c'était pas c'est un Mario Kart lent. c'est un Mario Kart rapide, parce que j'étais un champignon là ok en plus donc pour faire un tour 2032. <rire> oui ça C'est je toute la coupe hein. Et on oublie la règle que j'ai dénue en fin de minute ah il y a une heure ouais, mais pas euh, ce jeu les courses sont très courtes alors du coup bah oui, bon, voilà, euh, très court dans ce jeu uniquement les autres maritains vont faire une une course ça suffira enfin... Même pour ma récarte des ça je pense que c'est une course ça suffira parce que si ça fait une minute pour chaque euh, tour. Bon celui-là il a l'air plus lent quand même euh, comme, comme circuit mais en fait j'ai l'air d'un j'ai une Peut-être un Todd, comme ça on va beaucoup plus vite. C'est juste une hypothèse. Ok, dernier tour. Ok, ok, 2 minutes. Ouais, on enfin un petit peu plus longtemps. Ouais, souvent on va suivre une coupe. J'ai envie de jouer un petit peu plus longtemps. Ah, hein. On va faire un peu une coupe. Je suis en mode premier. Donc là, c'est la dernière crois il y a pas un des super sur la mais... cour. Je suis pas des pièces. Pourquoi pas dans tous les Mario mariopères sur des pièces en fait bon, On va se retrouver dans Mario Kart Je sais pas, c'est pas vrai qu'on hein. Ah oh ouais, Putain c'est super court ce machin Putain. Allez hop Tu prends un de malade. Ah ouais, le... le circuit est court Je fais 3 sauts, ensuite tu vas là-bas, là, Ah oh ouais, ouais, pas long voilà. Non, ce sera la première et la dernière fois que tu auras ok le on a pas fait de mario partie c'est une grosse ça oh je suis premier putain je l'ai dépassé au dernier second. Bon oh, Super On donc on va le Donc là on est super mario ball C'est un bon Mario. Ouais, je sais pas pourquoi je, je suis du. roi oh, va dire, on va faire ce jeu pour euh, la Mario Day. Ne <rire> prenez pas pour un niveau ce jeu. vraiment J'ai joué euh, avant euh, toute la semaine à ce jeu. Donc, euh... ouais, moi, moi, j'ai kiffé à le faire, donc à euh, jouer, donc euh, voilà, un peu sympathique, Et après, c'est la DS qu'on va donc jouer ensuite. Ah là la ds et oui certains et le bon on est encore plus loin mais vous inquiétez pas on va rejouer je me sens minutes à ça je vais gagner au moins une étoile ce jeu. Par contre, pour la version de ds de ma 64 ds on va jouer un petit peu plus longtemps parce que la plus donc, je pourrais pas la passer, hein. en plus elle est beaucoup plus longue que euh, la 164 Donc là on reprend la règle des 5 minutes oh, bah là, on continue, hein. Ça fait qu'une minute qu'on a joué, une minute j'ai appelé du bon ouverts. dans le même endroit que tout à l'heure parce que c'est le premier monde c'est plus simple normalement je devrais pas passer à travers le tuyau là mais c'est absolument rien à foutre ah. Hop là! Voilà. Première étoile du jeu. la De dernière aussi. il enfin, faut ouvrir, ça, ouvrir la porte. Puis, si je les re je vais avoir des cadeaux. Ah, j'ai un cadeau C'est des pièces pas mais quelle pièce genre une pièce en bleu une pièce en... c'est une pièce bleue Ta okay, très bien. ta ah, ta une nouvelle zone. Je ouais, ta acheter ta objets ici. Mais en fait, euh, plus d'étoiles, surtout plus de score. Ah, un boss. Je leur affirme. Non, mais Tu vois ma balle oh Allez Ah pute Bon, voilà ça Combo Bon Non, on va s'interrompre. là Super Mario Donc après on jouera la DS, Voilà Aïe, aïe, aïe, Super Mario 64 DS, comme ça on l'avait pas déjà vu. Oui, j'ai tout passé, hein, hein, <rire> carrément. ça, ça je peux, vous laisser avec euh... Ah oui, Mario 64 DS. Oui, c'est pareil que dans 64, ça, je sais pas, que sauf que tout à l'heure j'ai pas fait la code Sauf qu'on commence avec Yoshi, et ouais. Euh, bon oui, euh, comme d'habitude, de ce jeu, Ara, Patou. Hmm. C'est un très bon jeu, hein. Ah il y a une super ambiance par le son de KDS, il n'y a pas de musique, pas de son, c'est une super ambiance, moi bon, j'adore. Oh. <rire> non mais je rigole. Happy Mario Days! everyone! Euh, je, pars, je commence à parler en V s'il te plaît. <rire> Today, are you going to play your Mario games? for 5 minutes le mec il commence à parler anglais genre oh, anglophone. non je suis pas un anglophone non plus je suis bien peu. quoi non ouais j'ai passé le dialogue j'ai pas pu dire I'm going to play again. Ah, a game ice game <rire> c'est à dire un jeu de cul Ah quoi pardon excusez moi je suis... Oui. oh, oh For you. Je sais pas ce que je dis des fois. <rire> je dis des mots à l'étoile. Ouais je te passe entre les jambes. Non, c'est pas une phrase dégueulasse. C'est vraiment vrai. On sait pas à autre chose. Mario Yoshi Bon. J'ai <rire> encore passé en dessous son cul. Il se joue aussi. E3 ou E212Me, again, select this stats off from the menu. Ouais, j'ai bien ça en anglais en plus. C'est normal si vous entendez genre une chose qui que... copier que... Copy-arrêté en plus. Ouais, allô, blablabla, blablabla. Bla bla bla. <rire> Non mais vous l'entendez pas. Sauf si, sauf là. <rire> non, mais qu'est-ce que c'est que ça Ça n'est pas, c'est rien du tout. Let's go. yeah Ouf. What? <rire> strike. Attends je vais lire ce qui est marqué pour gars. Let's go. Ah, il y a malgré Euh Why? Searching for Power Star, you find the right crap. Voilà, voilà, c'est marqué, voilà, you study look just like Mario. Ouais, j'ai arrêté de parler en anglais, c'est bon, <rire> j'ai juste une ligne. Ouais, j'ai une voix différente, t'as un accent en anglais, sais. <rire> Non, je suis juste bien. Ouais, ouais, ouais, un peu. Je sais un petit peu parler anglais, c'est vrai. Ouais, j'ai perdu du temps en parlant en anglais comme ça. Désolé, il est un Je perds du temps comme ça. Sur mon 64DS, mais. Pose ton cul, toi <rire> Mais bon. Ah ouais, mais là, la coupe je suis obligé d'attendre, quoi. Ah, c'est marqué temps. Time. Ah, voilà, je sais parler anglais, comme vu ça C'est dire temps en anglais. Oh. Bon, euh, je garde Mario, parce que Mario, euh, c'est Mario. Non, c'est quelqu'un d'autre. Non, mais je garde Mario parce que Mario va plus vite. Ok, il fallait me prendre un poulet. Donc. Poulet. Poulet time. <rire> ah. C'est les chefs. Et mm. que là-bas. Hein, mais je suis coup pas de merde. On se une minute. Et euh... Quoi Comment une... wow, bien joué Mario. Wow. Let's go! Ah bah ben non, mais c'est le chien! En fait. Ah! Ouais, bah. Il ouais. fallait réfléchir. Ok, non, c'est quoi ça? Euh, quoi? quoi, quoi c'est quoi ça? On va faire la course. Hein. <rire> on va faire la course. Même si ça dépasse les 5 minutes, on va faire la course. Ouais, ouais j'ai fait le chien. Hein. Qu'est-ce qu qu que tu vas faire? Rien du tout. Ouais non mais je me tais pendant ça ce... ah non j'aurais fait que des étoiles pour pour cinq minutes je oh, sais pas si je sais pas si j'arriverai à mettre tout ça sur mon téléphone parce que 3 gigotes comme ça beaucoup non mais je regarde des trucs hein. <rire> En même Oh, un petit kiff. Oh, oh, oh. Hmm, I'ma kick your ass brother. Mais en plus, je prends la voix de. You make me cuckoo crazy. Et là, ça va faire genre sauts-titres anglais, des sonnets, <rire> Parce que, à la fin du stream, Enfin c'est pas, je mais Voilà, bon, à la fin de la vidéo, il commence à parler en anglais. Et... <rire> non, mais c'est vrai, que... Il faut stopper, il faut stoppait, ça nous il Mario. Faut arrêter de jouer à Mario. Ouais, non mais j'ai bégayé. Bon, voilà, c'était la dernière école, désolé, j'ai pas joué longtemps, mais pas longtemps. Attends, c'est l'autre coup là qui Il met 15 points pour monter. <rire> c'est vrai quoi. Bon, là on va jouer à Mario Bros. Death. Oh le spoil! Ah la...